Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais euh, parler du baptême en urgence. À savoir que tout baptisé peut baptiser en urgence. Alors je précise au préalable qu'on ne peut être baptisé qu'une seule fois dans sa vie. C'est donc un, un, un événement euh, capital. Alors pourquoi baptiser euh, Le baptême est nécessaire au salut. Et là je renvoie à Saint Jean, chapitre 3, verset 3 à 5. Donc euh, Jésus euh, lui répondit donc à Nicodème Nicodème euh, qui, qui, qui était venu le voir euh, qui était venu voir Jésus la nuit, et euh, Jésus lui, lui, lui, lui dit Amen, Amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répliqua Comment un homme peut il naître quand il est vieux? Peut il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? Et là, Jésus répondit :« Amen, amen. Je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc là, c'est clair. Hein, euh, là, c'est clairement une, une référence au baptême, sachant que au ciel, nous serons tous catholiques. Hein. Ça, et ça, c'est une vérité euh, définitive. Au ciel, enfin, en tout cas, ceux qui seront au ciel. Seront, seront tous catholiques euh, alors le baptême donne une indulgence plénière donc c'est à dire que si on meurt juste après donc être baptisé on va directement au ciel donc, Voilà l'importance de ce sacrement en cas de danger de mort aussi les écritures nous disent en jacques chapitre 5 verset 19 à 20 mes frères, si l'un de vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, alors sa sachez-le, celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Effectivement, je crois que on ne peut pas mieux rendre gloire à Dieu que de convertir une âme. Enfin, non seulement euh, sauver déjà sauver la sienne, mais une fois que nous sommes euh, en état de grâce, que, que nous vivons dans l'amitié de Dieu, le but du jeu, c'est essayer aussi d'évangéliser, de faire un travail d'apostolat et essayer de sauver les âmes. Hein. On a tous cette mission, de, de... nous catholiques en tout cas, de sauver euh, les âmes, de sauver euh, pas seulement les prêtres. Parce qu'effectivement, nous avons des, des... Sauver une âme, c'est sauver la sienne. C'est-à-dire que beaucoup de nos péchés euh, seront remis... Et effectivement, euh, sauver une âme, c'est se donner toutes les chances d'être sauvé aussi. Alors ce qui est important à retenir, c'est que tout baptisé peut baptiser un non-baptisé en situation d'urgence. Alors situa j'insiste sur situation d'urgence, parce que je pense que la France et d'autres pays peuvent basculer dans un climat de guerre, que ce soit une guerre conventionnelle ou une guerre civile. Par exemple, en France, on voit avec les, le mouvement des gilets jaunes qu'on est déjà dans un climat insurrectionnel. Alors je ne vois pas comment va, évo va évoluer ce mouvement. Je, je, je... Pour l'instant, ça m'étonnerait qu'il qu bascule en guerre civile, mais euh, la cocotte minute euh, commence à chauffer. Euh, par contre, ce qui, est, ce qui est très probable et pratiquement tous les analystes économiques euh, disent qu'il va, qu qu va y avoir un crack euh, prochainement. Mais de toute façon, c'est dans la nature même du, du système euh, capitaliste d'avoir de, de, de, de, de, des, des crises euh, périodiques. Il euh, y a des cycles. Il a des cycles. Euh, Peut-être que tous les dix ans, tous les 9-10 ans, il y, y, y a une crise économique d'une d'une relation assez importante la dernière étant celle de 2000, 2008 euh, donc effectivement on arrive à 2019 certains disent que enfin en fait à, à, à, à très court terme à tout moment on n'est pas à l'abri d'un effondrement économique soudain et effectivement euh, un effondrement économique, pour une raison ou une autre, peut mettre euh, à mal le, le, le, le système d'approvisionnement, et donc peut entraîner une famine. Et en cas de famine, l'homme deviendra un loup pour l'homme. Alors, je ne sais plus qui disait que la distance entre la civilisation et la barbarie est de trois repas. C'est-à-dire que en général, euh, un homme... On peut devenir euh, fou, hystérique, euh, parce que euh, on n'a pas mangé euh, pendant toute une journée. Ça, ça, ça nous met un peu sur les nerfs. Euh, donc il faut savoir que les stocks de nourriture d'une ville comme Paris sont de trois jours. Donc effectivement, euh, on, on, on voit que... Euh, on est, on, on, est, on, est à trois, on est à trois jours de la barbarie en cas de problème d'approvisionnement. Euh, et donc effectivement, en un clin d'œil, la France ou même tout autre pays peut euh, se transformer en un clin d'œil en théâtre de guerre, en théâtre de chaos, en théâtre de barbarie. Et donc nous pouvons donc tout à fait raisonnablement être dans une situation où il va falloir baptiser en urgence. Euh, que ce soit vos amis, euh, un, même un inconnu dans la rue euh, agonisant, euh, ou, ou, ou votre famille sur un lit d'hôpital, que sais-je, que sais-je euh, On n'est pas, euh, ça, ça peut être une éventualité tout à fait euh, probable dans un très court euh, avenir. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors, comment baptiser donc c'est avec la formule « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » et en même temps il faut tracer avec de l'eau une croix sur le front de la personne que l'on baptise. Et si pour une raison ou une autre vous n'avez pas d'eau à disponibilité, vous pouvez utiliser votre salive exceptionnellement. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.